Alléluia Seigneur, nous te rendons grâce. Acclamons-le, acclamons-le. Father, we thank you for who you are. Thank you for what you have done. Nous te remercions. Nous te rendons. Nous te rendons la gloire à nous t'adorons c'est tu es tu es oh, nous voulons encore te dire que nous reconnaissons que tu es dit nous te nous te nous te nous te nous te, nous te... Ah, va, père, nous te rendons ah, la gloire pour oh, tes bienfaits, pour oh, tes compassions. Oh, nous t'adorons Seigneur, tu es très digne de louange, à ma paix. Pour le souffle de vie, pour ce que tu as fait dans le semestre qui vient de passer, pour la manière dont tu nous as étirés. Pour l'ado, tu nous as pris en début d'année. Pour le chemin va pour le dépôt déposé, pour les grâces téléchargées. Nous t'allons, Seigneur, tu es, tu es, es digne de louanges. Nous te, nous te, nous te rendons dans nos cœurs. Nous te rendons la, la gloire, la gloire, gloire. nos te rendons la gloire, nous te, te rendons des actions de grâce, nous Seigneur, tu es, tu es digne de l'eau. ce que tu as fait de moi, pour oh, ce que tu as fait en moi, pour oh, ce que tu as fait par moi, pour oh, ce que tu as commencé à bas, Pour oh, comment tu m'as étiré, pour oh, comment tu m'as déployé, pour oh, comment Seigneur, tu es en train de bâtir le vase que je suis. Nous te, nous te, nous te rendons, pour ta main étendue. Sur ma maison, sur ma famille humaine, ma famille spirituelle, sur mon frère et ma sœur, pour ta main qui nous a gardés tout au long de ce premier semestre. Et pour la manière dont tu nous as fait finir le premier semestre, juste en apothéose avec toi, oh ma Père, nous sommes reconnaissants. Pour ce que tu nous as permis de te rencontrer, là où tu nous as permis d'être visité, Nous te rendons, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, nous Pour une fois nous te, nous te, nous te, rendons, nous te rendons Oh nous sommes reconnaissants Nos cœurs sont remplis de gratitude Pour ton amour, ta sollicitude, ton attention, ton invitation pour nous faire du bien Nous te rendons grâce tu nous fais commencer le deuxième semestre totalement chargé, équipé, armé, extrêmement dangereux, renforcé, établi, affermi, bâti, inébranlable. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous ne commençons pas le deuxième semestre comme nous avons commencé le premier semestre, parce que. Tu nous as emmenés plus haut, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés où nous étions. Tu nous as fait monter. Tu nous as fait changer de niveau. Et pour cela, nous sommes reconnaissants. Notre bois n'est plus le même Notre dépôt n'est plus le même La grâce n'est plus la même Oh la révélation n'est plus la même La capacité à t'entendre n'est plus la même La capacité à te voir n'est plus la même La conscience de notre identité n'est plus la même Tu as tellement fait, tu as tellement fait Nous sommes reconnaissants à ma paix Tu es, tu es tu es digne de l'eau, nous te, nous te, nous te rendons, nous te. Digne de l'eau, digne de l'eau, tu es digne de l'eau, tu es, tu es, tu es digne de l'eau, oh, tu es digne de l'eau, tu es digne de l'eau. Père, Nous proclamons que tu es digne de nous oh, Digne de nous oh, Digne de nous oh, Mon esprit, mon âme et mon corps Ma destinée reconnaît que tu es digne de nous oh, Ma maison, mon héritage dit que tu es digne oh, Il reconnaît que tu es digne de nous oh, la francophonie et les extrémités de la terre proclament que tu es digne de nous, que tu es digne de nous, que tu es digne de nous. Que digne de nous. En dehors de toi, personne d'autre n'est digne de nous, parce que personne d'autre n'est Dieu comme toi, digne de nous. Je déclare et je déclare que tu es digne de l'ouange. Digne de louange. Digne de l'ouange. Oui, bien que veux, Je reconnais que tu es digne de l'ouange Voilà pourquoi même si mon voisin n'acclame pas, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui n'est pas amnésique. Il y a quelqu'un qui n'est pas trop fatigué pour te rendre gloire. Il y a quelqu'un qui n'est pas trop fatigué pour t'acclamer. Avec la voix qui me reste, je célébrerai ton nom dans l'assemblée de racheter. Amen, amen. Amen. Amen. Avec la voix qui me reste, je chanterai. Je proclamerai tes bontés, ta fidélité. C'est à de ton immense amour que je suis encore en vie pour proclamer ton nom pour rendre la gloire et la louange à celui qui m'a racheté à celui qui m'a délivré de la puissance et des ténèbres à celui qui m'a transporté dans le royaume du fils de son amour Amen, Amen, Amen à Dieu le Père, à Dieu le Fils et au Saint-Esprit Mais tu n'es pas obligé de l'acclamer. Mais si tu l'acclames avec le qui te reste, acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien. Oh, we thank you, we bless you, Lord. In Jesus' name we have prayed with thanksgiving. Amen. Amen. Amen. Amen. amen. Je n'ai pas entendu ton aimer. Amen. Alors je sais que vraiment, bon moi, beaucoup plus que toi quand même. Hein. Si on concourt, celui qui a crié le plus, reconnaît que ce n'est pas toi. Voilà, donc on va faire avec la voix qui nous reste. Et ça vaut la peine d'avoir, ça vaut la peine d'avoir la voix gâtée. Quand c'était quand tu l'as utilisé pour la bonne cause. Amen. Pour faire retentir des clameurs en son honneur. Alors avec la voix qui te reste. Peux-tu encore l'acclamer Et faire monter des clames En oh, son honneur C'est ça Fais monter, fais monter Nous te remercions encore pour ce moment, tu nous assembles, tu nous rassembles en ton nom, pour nous faire du bien, alors construis-nous, fais-nous du bien, nous construisons par ta parole, envoie ta parole, guéris les cœurs brisés, libère les prisonniers, délivre-nous de l'ignorance, tu as dit que ton peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, Père, que ce ne soit plus jamais notre expérience, au nom de jésus Construire-nous par la connaissance de la vérité qui a franchi au nom de Jésus-Christ, Père. Par ton esprit, fais infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous te demandons, nous pensons, par ta puissance qui agit en nous. Merci pour ce que tu fais en nous, par nous et de nous. Nous te rendons grâce parce que tu rends nos vies utiles, la destinée de chacun d'entre nous parlera, le but sera atteint, Jésus sera révélé, glorifié dans notre époque et dans notre génération. La lumière brillera au sein des ténèbres, merci parce que c'est l'œuvre que tu as commencé et tu la rendras parfaite à la louange et à la gloire de ton seul nom. À toi qui fais cette œuvre, qui a commencé en nous cette belle œuvre, qui la rendra parfaite. Sur la louange, la gloire et l'honneur, dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. Amen. Alors bienvenue encore à Impact Sans Chrétien, bienvenue à l'ensemble des communautés Impact Sans Chrétien dans le monde dont la liste s'affiche à l'écran. Les églises connectées, oui, on acclame Jésus. Ce n'est pas un acquis d'appartenir à, à une telle grande famille. Nous avons ce matin toutes les églises quasiment qui sont connectées. Et j'ai encore une pensée pour les églises de Luxembourg, de la Belgique, de la Caraïbe, de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, les églises du Canada également, les églises d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est et d'Afrique, Austral également et aussi ICC qui est au Maroc également je crois, au Maroc c'est sûr alors on acclame Jésus pour toutes nos, nos églises connectées ce matin au nom de Jésus quelqu'un dit Amen et pouvez vous, vous asseoir dans sa présence Alléluia, quelqu'un dit gloire à Dieu Est-ce que ça va Je sais que le corps est un peu fatigué Mais ton esprit est en feu amen. Ton esprit est bouillant Si quelqu'un te touche Il va avoir l'impression qu'il est en train de toucher du béton amen. Tu lui dis c'est normal C'est la, la, la robustesse de mon homme intérieur amen. Non, je n'ai pas entendu ton Amen, hein? amen. Voilà, voilà dis encore gloire à Dieu en tout cas, vraiment, si Dieu t'a fait du bien comme il m'a fait du bien, vraiment, acclamons encore le Seigneur. Pour notre campagne de 21 jours de jeûne et de prière, quelque chose est en train de se passer. J'ai dit, quelque chose est en train de se passer. Il y a des, des centaines et des centaines de jeunes gens ne sous-estiment pas leur jeunesse. Comme tu n'as pas dit « Amen » là, tu vas voir comment ils vont te dépasser bientôt. Dieu est en train de réveiller une génération embrasée. Je, je suis excité d'être à cette époque de, de, de, de notre histoire. Je suis excité parce que je vois... Parce que vous savez, un des baromètres qui permet, qui permet vraiment de voir l'impact de l'Évangile, c'est le réveil de la jeunesse. Alors quand tu vois des centaines de jeunes participer aux 21 jours de jeûne et prière, participer aux 72 heures non-stop de prière, et que tu les vois là, ils dorment, ils posent leur tente là, et ils sont embrasés, ils sont assoiffés, ils ont envie de, de bouffer d'union. De d'aller détruire les démons, d'aller évangéliser, d'aller parler de. Qu il y a quelque chose est en train de se passer. Quand ils ont envie d'arrêter les boîtes de nuit, d'arrêter la fornication. Quelque chose est en train de se passer. Hein? Ouais. Et j'ai besoin que tu me donnes un meilleur amen. Parce que tu n'as pas plus crié que moi. Donc vraiment, si tu me vois crier. Et puis tu es as... as assis d'ailleurs. Hein? Donc, par solidarité, donne un mot, amène comme la tournée. Alors, ce matin, je vais continuer ce que je vous disais la semaine dernière. Euh, miséricorde, miséricorde. Alors, ce matin, euh, la parole que le Seigneur habite dans mon cœur, c'est de vous parler de, euh, je vais continuer ce dont je vous ai parlé la semaine, la semaine dernière et même le vendredi avant-hier. Je vais vous parler du rôle et de la puissance du sacrifice dans... « Ta vie de prière à toi. » Pas dans la vie, dans ta vie de prière. Le rôle et la puissance du sacrifice dans ta vie de prière. Il y a une puissance, j'ai commencé à en parler la semaine dernière, et, euh, et je vous ai dit, je vous dois la sincérité. Donc, ce dont je te parle, ce n'est pas un message dont j'ai entendu parler, c'est un vécu. Sauf qu'il faut le partager, c'est le genre de choses que les gens n'osent pas, euh, dont on n'ose pas parler, parce que quand on, en parle, quand on en parle, parfois on est étiqueté. Alors permets-moi d'abord de commencer par un préambule. Ce n'est pas parce qu'une vérité est pervertie par des gens avec des mauvaises intentions, notamment de mauvaises motivations, comme l'appât du gain. Ce n'est pas parce qu'une vérité est pervertie par des gens malveillants que cette vérité est devenue un mensonge. Ce n'est pas parce qu'une vérité est pervertie par des gens mal intentionnés Que cette vérité est un mensonge Ce n'est pas parce que tu as des gens Qui annoncent l'évangile Avec des motivations Purement financières Avec la mentalité de mercenaires. Ce n'est pas parce que qu'il tu... y a des gens qui annoncent l'évangile Pour gagner de l'argent Que l'évangile n'est pas pour autant la bonne nouvelle Je n'aime pas ton attitude là Parce que même s'il y en a qui pervertissent l'évangile même s'il y en a qui sont style, qui prêchent l'évangile avec des mauvaises intentions, des mauvaises dispositions de cœur Il n'empêche quand même que Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile Car elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit Ça veut dire que l'évangile c'est une bonne nouvelle Qui lorsqu'elle est annoncée et lorsque la parole est reçue A le pouvoir de transformer les vies, a le pouvoir de guérir les cœurs brisés A le pouvoir de libérer les prisonniers a le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles A le pouvoir de renvoyer libre les opprimés Et d'amener et sur la vie des gens qui reçoivent cette parole Une dimension de grâce qu'ils ne connaissaient pas Ça s'appelle le jubilé Il y a une puissance de l'évangile Donc l'évangile n'est pas un mensonge Parce qu'il y en a qui s'en servent pour mentir L'évangile reste la bonne nouvelle Ainsi en est-il de la vérité biblique Concernant la notion de sacrifice c'est parce que tu n'as pas étudié la culture juive. L'évangile là n'a pas commencé avec toi. Et je t'ai expliqué avant-hier que le livre de la Genèse, ce n'est pas, il ne faut pas voir la Genèse comme étant l'Ancien Testament. Il faut voir le livre de la Genèse comme étant le livre du commencement. C'est le premier livre, le livre du démarrage, le livre du départ. C'est là que tout a commencé. Et je t'ai dit que toute vérité biblique, il n'y a rien qui existe dans le Nouveau Testament qui n'a pas commencé d'abord dans le livre de la Genèse. Dis encore Amen. C'est dans, dans le livre du commencement. La loi est venue après, à partir de l'Exode. Moïse a emmené la loi. Mais avant que Moïse emmène la loi, il y avait d'abord la foi. La Bible n'a pas commencé par la loi. L'histoire de la Bible n'a pas commencé par la loi. L'histoire de la Bible a commencé par la foi. Le premier homme qui a marché par la foi, ce n'est pas toi, c'est Abraham. C'est le père de la foi. Et il a marché avec Dieu par la foi. Les patriarches Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas marché avec la contrainte de la loi. Ils ont marché par la foi. Ce sont des gens qui entendaient Dieu. Ce sont des gens qui, excusez-moi, les, les patriarches ont plus expérimenté des rencontres et des visitations divines que nous tous. Ils voyaient des anges ils priaient, le feu descendait du ciel. T'as vu le feu descendre du ciel, toi? Ils ont expérimenté des interventions surnaturelles. Donc, ils ont eu des rencontres divines, ils voyaient Dieu, ils entendaient Dieu, ils voyaient des anges, et puis ils ont expérimenté des visitations divines. Quelqu'un me suit? Alors tu dis Amen. Et quand ils marchaient avec Dieu, ils marchaient par la foi. Ça veut dire quoi? Ils marchaient sur la parole, la voix qui leur parlait. Ils marchaient sur une voix et cette voix les instruisait, leur demandait d'observer de, des principes. Donc, les principes qu'ils ont observés, ils n'ont pas observé comme par hasard. Abraham n'a pas donné la dîme par hasard. Il marchait par la foi. Et on a vu, toi et moi, que la foi, ce n'est pas le hasard. La foi vient quand on entend la voix de Dieu qui parle. Donc, pour donner la dîme à Melchisédek, il a fallu qu'il entende une voix qui lui disait. Donc quand il bâtit des sacrifices, quand il offrait des sacrifices, c'est parce qu'il y avait la voix de celui à qui il avait obéi. Quand il lui a dit quitte ton pays, quitte ta patrie et la maison de ton père, il entendait la voix de Dieu. Abraham marchait par la foi. Celui qui marche par la foi, marche parce qu'il entend la voix de Dieu l'instruire. C'est ça la preuve de la foi. Je vous ai dit, ne confondez pas la foi et la croyance. La croyance est le résultat de ton éducation. La foi est le résultat de la voix de Dieu que tu entends te parler. Soit par les Écritures, soit par les témoignages, soit par une prédication, mais tu l'entends te parler. Et quand tu marches par la foi, tu marches avec la voix de Dieu. Et Abraham a marché comme ça. quelqu'un me suit, il dit Amen. Donc, à partir de Moïse, donc du livre d'Exode, de le peuple d'Israël n'a fait que suivre les sentiers empruntés par les Patriarche. À partir de l'exode, le peuple n'a fait que suivre les sentiers empruntés par Abraham, Isaac, Jacob et les douze tribus d'Israël. Et c'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, longtemps après Moïse, quand Israël s'est égaré, quand leur vie ne marchait plus, quand au lieu d'être la tête, ils étaient la queue, au lieu d'être en haut, ils étaient en bas, au lieu de dominer leurs ennemis, ils étaient vaincus par leurs ennemis. Lorsqu'ils ont commencé à chercher Dieu, Dieu leur a parlé par le prophète Isaïe. Isaïe Et il leur a dit dans Isaïe 51, au verset 1 à 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'éternel. Tu entends Écoutez-moi, vous qui cherchez Dieu. Parce qu'il y avait un peuple qui cherchait à comprendre, qui cherchait à connaître, qui cherchait à trouver Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu leur dit Vous qui cherchez l'éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse, d'où vous avez été tirés. Vous avez été tirés d'où Regarde la suite. Portez les regards sur Abraham, votre père et sur Sarah qui vous a enfanté, c'est lui seul. Je l'ai appelé. Car pardon, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Alors si vous cherchez Dieu, si vous cherchez Dieu, n'inventez pas de nouveaux sentiers. Portez les regards sur Abraham. C'est avec lui que j'ai commencé l'histoire. C'est pas avec toi. J'ai commencé avec lui. Prends ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait, regarde comment il s'est comporté Regarde comment il Sarah s'est comporté Il m'y C'est ça que Dieu leur dit Et lorsque tu portes les regards sur Abraham, sur les patriarches Tu réalises que ces gens-là avaient l'habitude de prier Ils priaient comme toi tu pries Ils adoraient Dieu comme toi tu adores Dieu Ils obéissaient à Dieu comme désormais toi aussi tu obéis à Dieu. Mais en plus de faire tout ça, en plus de faire tout ça, tu ne fais rien de plus que Ils offraient, ils offraient des sacrifices sur des hôtels. Ils érigeaient des hôtels et ils y bâtissaient des sacrifices. Si tu me suis, tu dis Amen. Genèse, exemple dans Genèse verset 12. Hein. Genèse 12 au verset 7. L'éternel apparut à Abraham et dit je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'éternel qui lui était apparu. J'ai remarqué que chaque fois que Dieu leur apparaissait et leur donnait une promesse, une prophétie, les patriarches répandaient à la parole et à la prophétie, pas seulement avec « Amen ». Ils disaient « Amen » et puis ils apportaient un sacrifice. Ils bâtissaient un hôtel. Quand tu vois qu'ils ont bâti un hôtel, l'hôtel c'est l'endroit sur lequel on amène toujours. Un sacrifice. J'ai pas entendu toi-même. En et le sacrifice qu'ils apportaient, c'était un message qu'ils adressaient à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit Lorsque le, les patriarches et Israël a pris la même culture, voulaient dire merci à Dieu, ils ne disaient pas seulement merci avec les mots. Ils disaient merci, ils chantaient. Mais ils apportaient également... Un sacrifice d'action de grâce est ce que quelqu'un me suit ah oui quand, quand tu vois c'était pas seulement ils apportaient quelque chose pour dire merci ils, ils disaient merci avec les mots et ils disaient merci avec des actes lorsque le peuple d'israël adorait dieu les gens comme david et qu'ils avaient la volonté d'être tout entier à dieu d'appartenir à dieu de vivre pour son plaisir, il le disait avec des prières, mais il le matérialisait également avec des holocaustes. C'est ce que je t'ai expliqué avant-hier. Si tu me suis, tu dis Amen. Et je te dis, c'est quoi le mot holocauste Le mot holocauste, ça veut dire entièrement consumé par le feu. Et ça dégage une odeur qui monte. Les holocaustes, ce sont des sacrifices qui étaient complètement embrasés. Et je t'ai dit que l'holocauste, c'était un message. C'était un message. On disait, Seigneur, je veux donc je veux, je veux être tout entier à toi. Tu vois, tu veux dire, je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux mutiliser. Je me livre totalement. Toi, eux, ils le chantaient, ils le priaient. Mais après, ils le matérialisaient en offrant un holocauste. L'holocauste c'était la récapitulative de la prière que je venais d'exprimer. Oh, chacun... Si tu me suis, tu dis Amen. amen. Donne-moi un meilleur amen. amen. Et comme tout le monde n'avait pas le même niveau de prospérité, alors l'Esprit m'a dit que tout le monde n'emmenait pas le même genre, la même quantité la même dimension de sacrifice parce que tout le monde n'avait pas le même niveau de prospérité donc tout le monde n'apportait pas la même chose exactement ce qui comptait ce n'est ce qui comptait c'était pas d'amener la même chose ce qui comptait c'était d'amener quelque chose qui pour eux celui qui l'apportait avait de la valeur parce qu'il est roi et qu'on n'offre pas n'importe quoi à un chef d'état Quelqu'un me suit, il dit Amen. Alors pourquoi ils sacrifiaient les animaux et les produits de la terre Pourquoi on mettait les animaux et puis on les brûlait Et je te l'ai dit vendredi, c'est parce que, au temps biblique, là, au temps du commencement, les animaux, en fait la richesse, le patrimoine des hommes était déterminé par les, les terres qu'ils avaient, les, ré, les, les récoltes qui sortaient de la terre qu'ils avaient. Ainsi que par le bétail qu'ils possédaient. En fait, les terres, les récoltes et le bétail, c'était la richesse, le patrimoine des gens au temps biblique. Il n'y avait pas de lingot d'or, il n'y avait pas de devise, il n'y avait pas de billets. Quelqu'un me suis dit « Amen ». Donc c'est pour ça que c'est ça qu'ils apportaient. Mais le plus important, c'est qu'il fallait que ce qu'ils apportaient soit agréé par Dieu. Et reçoivent le sceau de l'approbation divine Et ce n'était pas une question On ne comparait pas les montants Tout le monde n'apportait pas la même chose Mais ce qui était important C'est que le feu agré ce qui avait été apporté Parce que quand le feu était relâché C'était le signe que l'offrande avait été agréée Et pour que le feu soit relâché sur le sacrifice Il fallait, je tenais l'ai dire encore le vendredi Il fallait que le sacrifice soit fait Jésus nous dit en esprit et en vérité. C'est-à-dire que quand les gens offraient un sacrifice à Dieu, ils l'offraient par la foi, avec humilité, et ils ne considéraient pas que Dieu me doit quelque chose parce que j'ai sacrifié ça. Maintenant, attention, si ça ne marche pas, Dieu, ce n'est pas ton marabout, ton féticheur, ton demain que tu consultes. Tu ne mets pas la pression sur Dieu, tu t'humilies devant Dieu et tu t'attends à lui, tu implores ses compassions, sa miséricorde, ses bontés. Tu ne t'appuies pas sur la base de ton mérite, tu t'appuies sur la base de sa grâce. Mais tu lui implores de te faire grâce. Mais il engage ça avec un sacrifice. Donc, le sacrifice n'était pas une expression. Le sacrifice n'était pas une expression d'un devoir de Dieu vis-à-vis -vis de moi. C'était une expression d'humilité, de gratitude, de respect, d'amour. En m'appuyant sur la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu reste souverain. Je n'ai pas entendu toi-même. Ce qui comptait, c'était que le feu soit relâché. Alors hier, le feu était relâché sur les animaux Mais ça par contre, c'était une ombre des choses à venir Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'amener d'abord des sacrifices d'animaux Parce que notre, notre euh, truc, ce n'est pas des animaux Et puis aujourd'hui, si tu brûles les animaux, alors là, la, la ligue des écologistes et tout ça là, Oh là là, là tu as pas là, mon ami, tu comprends ça, par contre, c'était une ombre des choses à venir. Et aujourd'hui, je te l'ai dit, il n'est plus question de construire des hôtels. Parce que l'hôtel, c'est Dieu qui l'a construit en toi lorsque le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Tu es devenu l'hôtel. Tu es devenu l'hôtel. Maintenant, donc, à la croix, Dieu a bâti l'hôtel le plus puissant de l'univers lorsqu'il a sacrifié. Dieu a, le mot, Dieu a sacrifié son fils. Il a bâti l'hôtel le plus puissant de l'univers et il a pris cet hôtel-là il est venu l'ériger en toi et en moi Lorsqu'il est venu habiter en moi Parce que l'autel c'est un point de contact Entre le ciel et la terre Entre l'invisible, et le, entre le naturel et le spirituel L'autel c'est un point d'invocation des esprits Lorsqu'un esprit habite quelque part C'est là, que ça devient un autel L'esprit habite en moi, je suis l'autel Bon, si jusque là que tu me suis, tu dis Amen Et le feu dont il est question, ce n'est pas le feu physique, c'est le feu divin, Dieu est esprit. Donc son feu, c'est un feu spirituel. Mais tu sais quand tu l'as expérimenté, il y a quelqu'un qui l'a expérimenté pendant ces 21 jours. C'est un feu qui vient t'embraser. Et quand il embrasse, il purifie ton cœur, il purifie de l'envie du péché, il te délivre de tout ce qui t'a attaché, il consume ce qui te... Il, il redit, il brûle, il a déclenché, libéré un volcan de feu et... Tout sur tout ce qui n'était pas de lui, le seul qui va sortir de là, qui va résister, c'est lui-même. Tout ce que Dieu n'a pas planté en toi, périt par le feu. Donc, lorsque tu passes de la lourdeur à la vigueur, c'est parce que le feu t'a consumé. Lorsque tu passes de l'envie du péché à l'envie de la sainteté, c'est parce que tu as été embrasé à l'intérieur. Que ce feu t'embrase encore. Donne amen, et acclame Jésus. Le feu dont tu as besoin, c'est le feu qui consume ton esprit, qui consume ton cœur. Et ça, ça dépend des sacrifices que tu offres. Et bien évidemment, je te l'ai dit, je te le redis encore, le sacrifice dont on parle, on va arriver là-bas tout à l'heure, mais le sacrifice dont on parle, ce n'est pas une affaire d'argent seulement. Le sacrifice est composé de deux choses. L'offrande de ce que je suis, mon obéissance. Je te l'ai dit, le, la plus grande expression, le plus grand des sacrifices c'est l'obéissance Lorsque je n'ai pas envie de rendre grâce Parce que je suis frappé par le malheur Mais que je décide quand même de rendre grâce à Dieu en tout temps Et sa louange sera toujours dans ma bouche Lorsque je chante alors que tout en moi n'a pas envie de chanter Je suis en train d'offrir à Dieu un sacrifice L'amertume veut rentrer Mais quand je fais ce que Dieu me demande de faire Alors que je n'ai pas envie de le faire Tu vas constater qu'il y a un feu qui est relâché Et soudainement parce que tu as obéi tu te sens fortifié. Cette force, c'est parce qu'il y a un feu qui a été relâché. Que ce feu soit permanent dans ta vie. Si c'est à toi que je pardonne encore, Amen. Donc, le sacrifice dont on parle, les sacrifices que les patriarches pratiquaient, il y avait deux genres de sacrifices et que l'Église ne comprend pas. Il y a l'obéissance à Dieu. C'est l'offrande de ma vie. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Vite, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte par les compassions de Christ hein, à, vous, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, lorsque je m'offre à Dieu, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Lorsque je renonce à l'impureté pour marcher dans la sainteté, alors que tout en moi veut... L'impédicité, c'est un sacrifice. Je n'ai pas entendu toi-même. Donc ça, c'est quoi C'est quelle partie du sacrifice C'est la partie du sacrifice où on sacrifie ce que je suis. Sauf que nous les chrétiens, on s'arrête là la plupart du temps. Mais les patriarches, ils avaient compris. Le sacrifice, ce n'est pas seulement ce que je suis, c'est aussi une portion de ce que j'ai. Il y a les deux. Il y a ce que je suis, et puis il y a ce que j'ai. Eux, Nous, on s'arrête à ce que je suis. Seigneur, ça suffit. Je me livre totalement. J'ai abandonné le péché. Dieu dit, c'est bon. Mais le problème, c'est que tu n'as pas compris que tu as aussi besoin d'offrir une portion de ce que tu as. Parce que c'est ça qui vient alimenter ton hôtel. L'hôtel que toi, tu es, a besoin de sacrifice pour être power. Pour être en permanence, en feu Il faut le sacrifice Le sacrifice de l'obéissance Ce que je suis, je l'offre à Dieu Mais également le sacrifice de ce que j'ai J'ai pas dit tout, mais une portion de ce que j'ai Sachant que tout ce que j'ai est à lui déjà Et quand bien même il me demanderait d'offrir tout S'il me le dit, s'il me le dit Je dois tout offrir Parce que ça lui appartient Ta vie a changé Donne encore Amen. Amen. Alors, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches du livre du commencement, chaque fois que Dieu leur apparaissait et leur parlait, il répondait toujours, pas seulement avec Amen, Il répondait avec un sacrifice, pas seulement avec une offrande. Parce que j'ai demandé à Dieu, c'est quoi la différence entre l'offrande et le sacrifice parce que dans l'hébreu, ce n'est pas le même mot, dans le grec, ce n'est pas le même mot. Et tu sais ce qu'il m'a répondu L'offrande, c'est quand tu donnes à Dieu ce que tu as. Le sacrifice, c'est quand tu donnes à Dieu ce qui te coûte. Quand ça ne te coûte rien, c'est une offrande. Quand ça ne te pince pas, c'est une offrande. Ce qui est terrible, c'est quand c'est une offrande et tu fais du bruit. Tu peux chanter, danser comme tu veux. Ce que tu cherches, ce n'est pas de danser, chanter. Ce que tu cherches, c'est l'agrément de Dieu. Et Dieu relâche le feu. Oh, il y a un sacrifice. Donc, il y a des offrandes qui sont des sacrifices. Parce qu'elles traduisent quelque chose qui est une marque de respect et qui te coûte. Et puis, il y a des offrandes qui ne sont pas du tout des sacrifices. La veuve qui a donné une pièce là, un sou Elle a donné un sacrifice Tu avais l'impression que c'était un centime Dix centimes, mais pour elle C'était un sacrifice Et pour beaucoup de riches, c'est pas un sacrifice Parce qu'après ils en ont plein C'est pour ça que Le sacrifice ne se mesure pas en valeur absolue C'est pas une question de Non moi j'ai donné mille euros, j'ai donné Ma maison, c'est pas ça C'est qu'est-ce que ça représente ce que tu as donné Je te supplie de comprendre le secret du feu C'est le sacrifice Alors pourquoi Les patriarches Non seulement ils adoraient Ils priaient, ils obéissaient Et ils offraient des sacrifices Pourquoi Laisse-moi montrer deux bonnes raisons Un, c'est parce que c'était une expression Je l'ai dit D'amour, de respect, de révérence En fait par le sacrifice Ils expliquaient, ils traduisaient un message à Dieu Tu as la première place dans ma vie « Tu es respecté, honoré, révéré dans ma vie. » Quelqu'un me suit ?« Apporter un sacrifice, c'était une manière de dire à Dieu, je t'adore au-delà des mots. » Parce qu'il est écrit dans 1 Jean 3, verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » C'est-à-dire sincérité. Ceux qui apportaient des sacrifices disaient à Dieu. Seigneur je t'aime, mais ce n'est pas que des mots, je le traduis par un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de communion les seuls sacrifices qui ont disparu qui étaient dans l'Ancien Testament je vous ai dit il y avait des sacrifices volontaires puis il y avait des sacrifices obligatoires les sacrifices obligatoires c'était les sacrifices de culpabilité et d'expiation ça, ça c'est plus d'actualité parce que Jésus a pris notre place il a fait l'expiation à notre place et il a pris notre condamnation pour nous donner sa justice donc on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices ni de culpabilité ni d'expiation c'est fini ça c'était l'ombre des choses à venir ça oui mais les sacrifices volontaires c'est pas fini c'est pas fini ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. Mais tu dois comprendre le secret qu'il y a derrière. Pourquoi les patriarches, pourquoi les patriarches, en plus d'adorer, de chanter, de prier, ils offraient des sacrifices. Un, c'était une expression de leur amour et de leur respect pour Dieu. Et tu remarqueras que c'est uniquement lorsque Abraham a accepté de sacrifier son fils Isaac. C'est uniquement lorsque Abraham dans Genèse 22, a accepté de sacrifier Isaac et pourtant avant Abraham aimait Dieu, et pourtant avant Abraham priait Dieu, et pourtant avant Abraham offrait des sacrifices. Mais c'est uniquement lorsqu'il a accepté d'offrir Isaac que Dieu lui a dit, dans Genèse 22, verset, euh, verset, verset 12, verset 12, il lui a dit, « Maintenant, je sais maintenant, il lui a dit arrête, arrête, ne sacrifie pas ton fils Abraham avait accepté il dit Amen. Amen Mais quand il a voulu Quand il a voulu sacrifier, égorger son fils Et le brûler, Dieu a dit non Non, maintenant Je sais que tu crains Dieu, que tu révères Dieu Parce que D'autres personnes disent puisque tu n'as pas refusé Ton fils, ton unique Maintenant je sais que tu crains Maintenant je sais que tu as de la révérence Maintenant je sais que tu me places au-dessus de tout Maintenant tu vas continuer dans Genèse 22 Tu vas continuer au verset 15 à 18 L'ange de l'éternel appela Une seconde fois Abraham des cieux J'ai dit que le gars il entendait Dieu Toi tu te noies, tu te bats pour l'entendre Dieu, lui il entendait L'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux Et dit je le jure par moi-même Parole de l'éternel Parce que tu as fait cela Et que tu n'as pas refusé ton fils Ton unique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 J'ai un problème. Vous savez c'est quoi C'est que tout ce que Dieu vient de dire à Abraham là, c'était déjà une promesse. Il lui avait dit ça depuis longtemps. Il lui a dit ça quand il a appelé dans Genèse 12. Il lui a répété dans plusieurs passages. Il lui a déjà dit ça. Est-ce que quelqu'un me suit Mais Dieu lui redit ce qu'il lui a déjà dit. Mais pourquoi Comme si Dieu avait besoin... C'était déjà une parole prophétique. C'était déjà une prophétie que Dieu avait relâchée. Comme si Dieu avait besoin que Abraham franchisse un seuil de consécration, un seuil d'obéissance, avant de confirmer la même parole qui lui est venue depuis longtemps, mais qui ne s'était pas encore matérialisée. Mais à partir de là, Dieu a dit, maintenant, je rentre dans cette dimension. Maintenant, je vais confirmer cette parole. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ah, quelqu'un me donne Amen. Dieu avait déjà dit, mais là il n'a pas, là, il a pas seulement dit, il l'a confirmé, il l'a scellé et il a établi dès que Abraham a franchi un autre palier. Tu n'as aucune idée du nombre de paroles prophétiques que Dieu a donné sur ta vie qui attendent de ta part un sacrifice pour être scellé et établi pour dire maintenant je, je te fais rentrer dans la dimension de la parole, mais tu n'as pas dit Amen comme le tonnerre. Amen. Il a fallu que Abraham rentre dans cette dimension pour que Dieu confirme et engage et active la manifestation. Maintenant, Paul va Paul va nous révéler quelque chose de bizarre. Parce qu'au verset 18, il a dit, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Tu me suis, tu dis Amen. Maintenant, Paul va t'expliquer dans Galate 3, verset 16. « Oh Les promesses ont été faites à Abraham » Et à sa postérité dit Amen Il n'est pas dit et aux postérités Comme s'il s'agissait de plusieurs Mais en tant qu'il s'agit d'une seule Et à ta postérité C'est-à-dire à Christ Donc quand Dieu disait Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité Il est en train de dire que toutes les nations de la terre seront bénies en Christ Sauf que Avant que Dieu qui avait avant la fondation du monde comme projet d'immoler l'agneau est ce que quelqu'un me suit Amen. il fallait que Dieu trouve quelqu'un qui a atteint un niveau de consécration de sacrifice et Dieu trouve quelqu'un qui parce que Dieu est juste et équitable il fallait qu'il trouve un homme sur la terre qui est capable qui soit capable d'offrir à Dieu en sacrifice tout ce qu'il a de plus cher son fils et son unique, celui qui représente son passé, son présent et son futur Son passé parce qu'il a mis 25 ans à l'attendre Son présent parce que c'est celui qui fait toute la joie de son cœur Son futur parce que c'est en lui que se trouvent les promesses, la postérité, c'était lui Et malgré tout ça, il fallait que Dieu trouve un homme qui est prêt à tout lui donner Son fils, son unique qu'il aime tant Afin de permettre à Dieu, lui aussi, d'emmener sur la terre son fils son unique et calme moi. Ah, quelqu'un me dit amen. Ah, ah. Donc, le sacrifice d'Abraham a donné à Dieu l'autorisation légale d'emmener lui aussi le sacrifice de l'agneau. Ah, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Si quelqu'un me suit dit amen. Qu'ils offraient des sacrifices Un, c'était une expression de respect De révérence Mais deux La raison pour laquelle les patriarches Offraient en plus de leur obéissance Des sacrifices Des choses qui leur coûtaient Parce qu'ils étaient obligés de le prendre dans leur patrimoine Dans ce qu'ils avaient Quelqu'un me suit Dieu m'a dit, l'Esprit m'a dit, ils offraient des sacrifices, et ça tu l'as déjà compris, pour renforcer la puissance de leur hôtel personnel, afin que les paroles que Dieu a relâchées sur leur vie ne soient pas contrecarrées, bloquées, empêchées, par des hôtels sataniques qui parleraient plus fort que leur propre hôtel. Voilà pourquoi il fallait alimenter L'autel, parce que l'alimentation de l'autel, c'est l'accumulation la, des sacrifices accumule le feu et fait sortir la puissance de l'autel. parce que tu dois comprendre une chose tu dois comprendre une chose depuis que euh, en fait depuis le commencement le mot hôtel, le premier qui a bâti un hôtel à Dieu, c'était Noé, dans Genèse 8. La bâtir des hôtels. Dès que Satan, dès que l'homme a péché, les hommes ont commencé à invoquer les démons. Pour invoquer les démons, ils doivent bâtir des hôtels. Est-ce que quelqu'un, me suit Et les hôtels sont des portes d'entrée des esprits sur la terre. Donc en fait, les patriarches, Déjà à l'époque, étaient habitués à la culture de l'autel, Parce qu'ils voyaient les idolâtres Ils voyaient les gens adorer des divinités Dresser des autels et puis offrir des sacrifices Sauf que eux, ils offraient des sacrifices humains C'était des animaux souvent Mais parfois c'était des sacrifices humains Pour que l'autel soit le plus puissant, ils livraient des gens Ils brûlaient leurs fils et leurs filles par le feu Donc c'était déjà une culture les Abraham, les Isaac, les Jacob savaient qu'il y avait une guerre spirituelle ils savaient que les autres nations érigeaient des hôtels et ces hôtels parlent ce sont des sortilèges, des malédictions, des incantations des flèches qui volent des terreurs de la nuit, des flèches qui volent de jour si la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin ça signifie que le monde entier est contrôlé par des voix c'est pas les ondes radio. C'est plus que des zones radio Les patriarches avaient compris que de la même manière Qu'il y a dans le monde visible Il y a une guerre des étoiles Pour briller dans le monde visible Il y a une guerre des étoiles Pardon, de la même manière qu'il y a une guerre des étoiles Dans le monde visible Il y a une guerre des hôtels dans le monde invisible Chacun essaie de contrôler l'atmosphère De contrôler le comportement des gens Donc Dieu peut t'avoir donné une prophétie mais, mais regarde ta vie Dieu a parlé Mais il y a des gens aussi qui parlent il y a des occultistes qui parlent, ils te mettent des embûches, causent des accidents. Tu vas au bureau, dès que tu es brillant, dès que tu es compétent, tu es talentueux, tu arrives au bureau, on te dit attention, pasteur, attention, ne n'ouvrez pas le bureau. Parce qu'ils ont jeté quelque chose que chez nous, on appelle ça le ça. Ils ont jeté un sort sur la porte. Et si tu n'es pas chargé, solide, tu prends la porte, pouf, tu as une maladie de peau inc incurable. Il y a des gens qui sont morts dans mon pays d'origine comme ça. Il y a une guerre des hôtels. Il y a des gens qui alimentent, qui offrent des sacrifices Et ils ne peuvent pas juste se contenter de prier Parce que les autres aussi ils invoquent leurs démons Mais ils offrent des trucs à leurs démons Et toi tu t'entends de prier Tu offres quoi C'est pas pour Dieu que tu offres, Dieu ne mange pas ce que tu vas offrir C'est pour renforcer la puissance De ton hôtel à toi Afin de ne pas être Désavantagé Mais quelqu'un me dit Amen je ne savent pas qu'il y a une guerre des hôtels dans le monde invisible. Tu as des, tu as des gens qui bâtissent et qui appellent l'infortune, le malheur, la pauvreté, l'échec. Aujourd'hui, tu vas bien. Demain, tu es lourd et me l'hippopotame. Tu crois que c'est le hasard? Le diable ne se repose pas. Les argents du, déneb, du diable ne se reposent pas. En France, ce n'est pas en Afrique, c'est dans le monde. Le monde entier est sur la puissance du malin. Ça veut dire que le malin tient le monde par des hôtels. Tu appelles ça musée, c'est un hôtel. Tu appelles ça monument, c'est un hôtel. Tu appelles ça restaurant, c'est un hôtel. C'est un lieu de concentration, d'invocation. Les gens viennent là et puis ils invoquent. C'est un hôtel. Et toi tu te balades partout comme ça là. Tu marches en plein... Et quand tu vas là-bas, il y a des voix qui parlent. Tu arrives là-bas. <rire> Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend de quoi on est de parler hein? Mais d'où vient le fait que Mais il y a des autres qui contrôlent les pays. Tu as des présidents, il est bien, il est gentil, il veut développer son pays. Quand il arrive au pouvoir, il prend le pouvoir là, le siège du président là. Papa, pas. Pa, pa, pa, pa. Dès qu'il est dessus là, il fait exprès. De penser qu'il n'avait pas commencé à venir. Il est électrocuté. Et les chrétiens pensent surtout à critiquer. Well, il, est, il nous a décidé, c'est pas un bon... Mais il y a une guerre, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Mais il faut aussi alimenter l'autel. L'autel, ce sont des voies qui parcourent la terre. Des voies. Et quand ça vient sur toi, tu commences à avoir des pensées que tu n'avais pas. Tu étais fort, tu étais joyeux. Boum Ça tombe sur toi. Et puis tu comprends pas pourquoi. Ce n'est pas une affaire de je suis en enfant de Dieu. C'est une affaire de 1. Je dois être un homme de prière. 2. Je dois être un homme de sacrifice. Je dois combiner comme les patriarches les sacrifices et la prière. Comme le père Abraham d'où j'étais taillé, je suis sorti prière et sacrifice je renforce la puissance de mon hôtel mais d'où viennent les gens qui commencent bien, Dieu les lève Dieu commence à et puis ils deviennent orgueilleux fanfaron impudique, mais ça vient d'où il y a une il y a des voix il y a les ondes Ça, c'est la radio ok, et puis il y a des voix invisibles qui contrôle les gens. Hier il était fort. Et puis aujourd'hui, ils se sont affaiblis. Il est pressé de l'intérieur. Il y a une guerre. C'est être naïf que de ne pas comprendre ça. Les patriarches avaient compris. Il y a une guerre dans le monde invisible. Alors pourquoi ils ont fait des sacrifices C'était pour s'assurer que leur hôtel avec Dieu, soit alimenté et déclenche et produise un feu permanent. Et l'intensité du feu dépend de l'intensité, de l'ampleur de tes sacrifices. Mais je ne parle pas que des finances, je ne parle pas que de ton patrimoine, je parle de ce que tu es, que tu offres à Dieu, et de ce que tu as, que tu offres à Dieu. C'est ça la clé qui déclenche un feu puissant c'est pour ça qu'on prie tous. On n'a pas tous la même puissance. C'est pas seulement le jeûne de la prière. Il y a le jeûne, c'est même pas le jeûne. C'est dire arrête de te torturer, c'est même pas le jeûne. Moi mon secret c'est pas le jeûne. Mon secret, c'est l'obéissance à Dieu, l'offrande de qui je suis et puis l'offrande de tout ce que Dieu me donne. Il y a personne parmi vous qui a donné autant que moi femme et moi. Personne, je te dis, tu vas là là. Il n'y a personne. Je suis sûr. Je suis droit de mes bottes. Je suis certain de mon affirmation. Personne n'a donné autant que nous. Je sais de quoi je te parle. Attends, tu vois, oui, il y a power. Et cette power va aller en augmentant. Ah oui. Mais ce n'est pas le hasard. Ce sont tes sacrifices qui te rendent puissant. C'est ce que je t'ai montré la semaine dernière. Si tu as entendu, tu dis Amen. Alors les patriarches, ils avaient l'habitude de faire ça. De prier, d'obéir, d'adorer et de sacrifier. Et puis un jour, le peuple d'Israël, Dieu leur parle. Dans deux rois, chapitre 3. Dieu leur parle. Dieu leur dit aujourd'hui là. Dans 2 rois, chapitre 3, verset 17. Dieu leur parle. Les patriarches, les pères, quand Dieu leur parlait, ils répondaient à la parole prophétique. Un sacrifice Juste pour s'assurer que la prophétie là Ne soit pas détournée de sa trajectoire Par un hôtel maléfique Qui serait plus puissant que mon hôtel à moi Parce que l'hôtel de la croix est plus puissant Le problème c'est la puissance qui sort de l'hôtel Sans sacrifice, tu as du power Alors Israël avait cette attitude là, normalement et là quand tu vas dans 2 rois chapitre 3 Tu vois le peuple d'Israël, Dieu leur a parlé Verset, 3, verset 17 Ainsi parle l'éternel, ça veut dire que Dieu a parlé Vous n'apercevrez point de vent Et vous ne verrez point de pluie Et cette vallée se remplira d'eau Et vous boirez, vous, vos troupeaux Et votre bétail Mais, comme sur les de choses Au jeu de l'éternel Il livrera Moab entre vos mains vous frapperez toutes les vies fortes Et toutes les vies d'élite Vous abattrez tous les bons arbres Vous boucherez toutes les sources d'eau Et vous ruinerez avec des pierres Tous les marchands Dieu a prophétisé, prophétisé, prophétisé Ils ont dit Amen, Amen, Amen, Amen, Amen Mais On ne le faire comme le patriarche Quand Dieu a parlé On lieu le fait comme Isaac Comme Abraham Quand Dieu a parlé D'aller dire Seigneur J'engage un sacrifice d'action de grâce Pour connecter à cette parole Pour m'assurer qu'elle ne soit pas déviée Et ils sont allés Amen Et puis ils ont couru au champ de bataille Comme quelqu'un à côté de toi Alors, verset 24, je lis la, la suite de l'histoire. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et ils frappèrent Moab. Donc, ils sont en train d'accomplir la prophétie. Il dit Amen. Ah, je n'ai pas entendu ton Amen. Verset 25 Ils renversèrent les villes. Ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs Et les, et les en remplirent Ils bouchèrent toutes les sources d'eau Et ils abattirent tous les bons arbres Et les frondeurs enveloppèrent Et bâtirent qui a Re. Oh miséricorde Dont on ne laissa que les pierres La prophétie est en train de s'accomplir Ils sont en train d'aller dans la manifestation de leur destinée Ils sont en train d'accomplir ce que Dieu avait annoncé Verset 26 Le roi de Moab voilant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des tomes. Mais il ne le pure pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa face, à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une, une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna, du roi de Moab, et retourna dans le pays. Ils ont bien commencé. La parole a commencé à s'accomplir. Et qu'est-ce que le gars a fait, le roi de Moab Il a pris son fils qui devait régner à sa place. On ne peut pas offrir plus fort que les, son premier-né. L'héritier sur le trône. cest à dire que le gars, il a donné comme Abraham son fils, son premier. Principe spirituel. Quand il a fait ça... Ben, il a fait ça Dans le monde invisible La divinité à qui il a sacrifié Son premier-né Ce qu'il avait de plus cher Il y a un feu satanique Qui a été allumé Et qui a repoussé Israël Et la Bible dit une grande indignation S'entaraît le d'Israël Les gars n'ont pas compris Leur zèle a été désactivé Leur joie a été désactivée Leur ferveur a été coupée Comment Quelque chose est venu contre eux Ils sont retournés quelque chose a soufflé sur eux, ils ont fait des mythos Ils n'ont pas été jusqu'à la fin de la prophétie. Tu sais, réfléchis. Alors il y a des vérités, tu vois. Non, mais il ne pas te sacrifier. Tais-toi. Tu ne sais pas de quoi tu vas. C'est pour ça que tu n'as aucune puissance. Les démons te baladent. L'amertume, la peur, Tout ça. ça te... Tout... Des douleurs. Tout ça. Ah Il est temps. Dieu t'a établi. Dieu a fait sa part. Il t'a mis au large. Il t'a monté de niveau. À toi de t'assurer de ne pas redescendre. Et de rester toujours en haut. Et de continuer de monter de gloire en gloire. Comment Pas en une fois. Mais fais de ta vie une vie de prière. et Une vie de sacrifice. Tu dois aimer le mot sacrifice. Ne... Tu dois sacrifier, ça veut dire quoi Ce qui te coûte pas tout ce, qui te... pas tout ce que tu as, c'est pas vrai, c'est pas de ça qu'on te parle Mais sois à l'aise avec le fait de donner dans la maison de Dieu Sois à l'aise avec le fait de donner aux pauvres Sois à l'aise avec le fait de semer dans la vie des gens Qui transportent une grâce que tu ne transportes pas Parce qu'en faisant ça, tu bâtis un hôtel Écoute-moi, tu... hey, hey, écoute-moi hein. écoute Quand tu sacrifies, tu n'es pas en train de rendre service à quelqu'un Quand tu donnes aux pauvres, tu donnes aux gens que Dieu utilise à, à, avec et tu veux leur grâce. Tu n'es pas en train de les bénir. Tu es en train de te bénir. Oui. Tu es en train de te renforcer. Tu es en train de te fortifier. Tu es en train de préparer les sourds de malheur. Tu es en train d'augmenter ton poids, ton grade. Et tu es en train de faciliter le travail des gens qui prient pour toi. Je t'ai démontré la semaine dernière que ce n'est pas l'onction de Pierre qui a ressuscité Dorcas. Ce sont les sacrifices de Dorcas qui ont préparé sa résurrection et qui ont donné du poids aux gens. Parce qu'il y a des moments où tu ne pourras pas prier. En fait, j'avais un, un autre témoin. J'ai un autre passage biblique à te montrer qui va t'achever. Mais ce n'est pas, pas ça que j'ai reçu pour aujourd'hui. Ouais. Mais bon, je, je t'en ai donné quatre la semaine dernière. Quatre témoins déjà pour te convaincre. Mais là, il m'a dit de parler de ça aujourd'hui. Oh, dis Amen. Il y a des hôtels Il y a des gens, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries Tout ce que tu aimes, demander la prière demander la prière, mais on prie pour toi mais il n'y a rien Pourquoi C'est pas nous qui sommes inefficaces C'est toi qui dois augmenter tes sacrifices Tu dois augmenter ta consécration D'abord, ta propre obéissance Et puis aussi, ton patrimoine Tu dois, je ne te demande pas de donner ça à quelqu'un ici Non, mais tu dois donner à Dieu Tu dois donner aux gens qui transportent transportes tellement tu ne transportes pas Tu dois donner aux pauvres, aux nécessiteux Tu bâtis des hôtels en faisant ça Et du coup ton hôtel devient fort Et du coup tu te crées une armée d'intercesseurs Qui vont prier pour toi Qui vont te porter en prière Oh donne Amen Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus Dieu vient de te faire passer à une autre dimension Débrouille-toi pour rester à cette dimension Ce n'est pas une question de prix Chacun selon sa prospérité C'est une question de coût Qu'est-ce que ça te représente Moi je t'ai dit, j'étais parti pour donner l'offrande de Salomon J'ai dit, Dieu m'a dit, en ah bon Pourtant mon offrande, mon, mon hôtel est puissant déjà Ma femme et moi, là, c'est fort. Mais j'ai dit non Seigneur, je vais monter Parce que j'ai découvert qu'il y, y a une dimension Et puis je vois ce que Dieu fait à travers le vase que je suis Et j'ai décidé, Seigneur, allons plus loin plus loin en prière, mais plus loin aussi en power. Donc j'ai dit, je multiplie par 50, c'est un sacrifice pour moi. J'ai dit, c'est bon, ça va faire mal et je ne sais pas comment je vais faire pour le reste. Dieu, je sais que tu es le, tu es le débiteur de personne. Je sais que ce qu'un homme aura semé et le moissonnera, je sais. Je sais. Tout ce qui a été chassé de toi, Exige de ta part De conserver un niveau de puissance Que tu as aujourd'hui Et de le monter Afin d'empêcher ce qui est parti De revenir Il faut que quand tout ce qui est sorti Vienne rôder autour de toi Il faut qu'il voit un brasier vivant Quand tu ouvres la bouche Tu souffres, il dit Ah je brûle Tu vas brûler, rôtir en enfer Oh donne comme le tonnerre Il y a des mots que tu dois aimer, parce que Dieu les aime. Vous savez, je partageais je partage ce message, je partageais cette révélation avec un de mes amis pasteurs. Et puis quand je lui parlais de ça, je lui parlais de ce que Dieu m'a fait comprendre. Je pratiquais, mais il y a une révélation que je n'avais pas. Et puis quand je ai partagé ça, il m'a dit, oh, mais c'est fort. Je lui ai montré que ce sont les sacrifices de Dorcas, qui ont donné à Pierre la capacité de la ressusciter. Puisqu'on a vu qu'il n'y a pas eu de résurrection avant, Pierre n'a resté aucun mort en dehors de Dorcas. Donc je te dis que c'est pas le secret, ce n'était pas Pierre, c'est Dorcas. Son sacrifice a parlé. Et quand je lui ai raconté ça, il me dit, non, Bishop, c'est trop fort. Maintenant, je viens de comprendre. Et puis il m'explique qu'il y, y a quelques temps, quelques années en arrière, il y a une sœur dont le mari était gravement malade. Et les médecins disaient que son pronostic, en enfin, fait, il n'avait aucune chance de survie. Et je ne sais pas comment elle a su. Poussée par l'esprit, cette sœur, elle a raclé ses tiroirs. Elle a trouvé tout ce qu'elle a pu trouver. Elle a cherché mon ami, pasteur. Elle est partie faire un vœu. Elle a dit, je dépose cette offrande sacrificielle. C'est l'expression de ce qui me coûte. Je ne dirais pas le montant, mais c'était un, pas un petit montant. Et puis il me dit, mais maintenant que tu me dis ça, je ne te cache pas que je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Parce que moi, j'ai fait une prière, quand elle m'a raconté l'histoire, j'ai dit, ah, bon, en tout cas. Et puis il dit, j'ai fait une prière simple. Vraiment, Seigneur, nous implorons ta miséricorde, ta compassion. Je n'ai pas dit, au nom de Jésus-Christ, il n'a pas dit ça. Il dit Seigneur vraiment nous implorons ta misère, ta grâce. Il dit, moi-même, ma prière était une prière basique. Mais la manière dont le diagnostic a tourné, dont la santé de ce frère a été complètement restaurée, il m'a dit, même moi je n'ai pas compris. Alors il m'a dit, c'est son hôtel qui a parlé. Et oh l'autre sa pas. Bien aimé, c'est un principe. C'est juste qu'on ne le fait pas En disant maintenant que je fais un sacrifice Si Dieu ne guérit pas, il va me décevoir Non, ça veut dire que tu t'appuies sur ta propre justice C'est de l'orgueil On fait un vœu, on crie à Dieu On s'humilie, on n'achète pas Dieu Mais on s'humilie Mais sauf qu'on chauffe l'autel Parce qu'il y a un autel de mort qui est en train d'appeler la mort prématurée de mon mari J'engage mon sacrifice Afin que l'esprit de vie Prévale sur mon mari Et il m'a dit, il m'a dit C'est maintenant que je vais de comprendre la révélation et il m'a dit, mais maintenant que tu me dis ça Maintenant que tu me dis ça Il dit, Bishop, de toi à moi Quand je vois Yves Comment il est combattu à Brazzaville Comment ils font tout pour le coller depuis des années Comment tout ce qu'ils essaient à chaque fois, c'est repoussé. Quand je vois toi, dans un pays hostile comme la France, confronté aux préjugés racistes, confronté à toutes sortes de barricades, confronté à toutes sortes de pots de banal, de fausses accusations, mais comment tu fais pour faire avancer un projet comme l'Hôtel Royal De dizaines et de dizaines de dizaines de millions d'euros. Comment vous faites-vous construire un projet pareil Et puis ce n'est pas moi, hein, c'est lui qui me dit Je suis sûr, ce sont tes sacrifices Qui te donnent une puissance Qui te permet de continuer d'avancer Malgré toutes les adversités que tu as Ce n'est pas le hasard Ce n'est pas que le jeûne et la prière Non, ce sont les deux Il y a le jeûne, il y a la prière Et il y a les sacrifices Oh yeah, yeah, yeah. Non mais tu, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Voilà pourquoi ils disent non. Mais comment il faut Là, excusez-moi. Excusez-moi. Là où on va aller la, la, cette année, là, la, l'année prochaine, cette année, c'est le plus gros palais de congrès jamais construit par une église, au moins en Europe. Ça vient d'où Sacrifice, jeune prière, sacrifice. Ah, malheureux potosia. Je t'annonce que tu es rentré dans la dimension où à travers toi, Dieu va faire des choses jamais accomplies. jamais vues, jamais expérimentées. Tu vas dans cette dimension. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit, tu vas dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de hasard. Arrête de croire que c'est parce qu'on chante, non. Même la capacité à chanter comme ça. Moi-même, je suis le premier scandalisé. Dans le sens, je ne comprends pas. Demandez à tous les pasteurs. Avant de venir prendre le micro, à chaque fois, je suis à genoux comme un enfant. J'ai dit, mais moi, je ne sais pas qui chanter. Je ne sais pas comment on va faire. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Je n'ai aucune instruction, je ne sais pas où on va 21 jours de prière, 21 jours d'incertitude Tu ne sais pas Mais quand tu prends le micro Quand tu ce n'est pas toi mon frère il y a une puissance qui sort de l'hôtel de cet homme il y a une power ce n'est pas moi voilà pourquoi j'ai décidé d'augmenter la puissance de cet hôtel afin qu'elle impacte jusqu'aux extrémités de la terre et cette grâce va se répandre sur toi tu seras compté parmi les faisons d'exploit dans ton époque et dans ta génération. Parce que le manteau est transmissible, la grâce est transférable, le manteau est transférable, la puissance est transférable. Il y a quelqu'un qui a changé de dimension et qui ne retournera pas là où il était hier. C'est la qualité de ton Amen qui détermine la qualité de ta réception. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre. D'aimer la vérité. De ne pas nous laisser tromper par des faux raisonnements. Ce genre de message sera toujours critiqué. Ouais, encore ça... Tu n'as rien compris C'est pour ça que tu te feras molester Par des petits démons Des esprits de mort D'infirmité Des esprits qui vont te molester Il y a quelqu'un ici Qui ne sera plus jamais molesté Parce qu'il accepte cette parole Et il marche dans la dimension De la prière et du sacrifice Si c'est à toi que je parle Donne un meilleur amène vivant Comme le tonneur. tout ça la vie la tête et prie dis au Seigneur de faire asseoir cette révélation en toi de faire asseoir cette révélation en toi les broucots aussi les mains chada balado chada balado chada balado chada balado n'a la or oh, élève la voix élève la voix élève la voix élève la voix Rado malade et dit mais malade au marché des mains ré malade au ne me laisse pas là ne me laisse pas là amène moi à aller de gloire en gloire Emmène-moi les de gloire encore avec toi. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. supplie. Ah, la tour continue à braver. Libera nos cieux, les armes. Libera nos yeux, libera nos cœurs, les armes. Libera nos cieux, les armes. Libera nos yeux, libera nos cœurs, les armes. Oh, ne me laisse pas, fais-moi monter, fais-moi monter plus haut. De gloire en oh, gloire à ma Père De gloire en amène gloire oh, oh. Amène-moi Amène-moi, ne me laisse pas là où je suis Merci pour ce que tu as fait Mais amène-moi à un autre niveau de puissance De gloire en gloire Oh de gloire en gloire Amène-moi à un autre niveau de ferveur Ne laisse pas un hôtel Magnifique Parler plus fort que l'autel de la croix à l'intérieur de moi. Ne me laisse pas me séduire par des faux raisonnements. Accorde-moi la grâce de m'appuyer, de, de prendre appui sur le rocher, nous avons été taillés, Père Abraham. Accorde-moi la grâce d'associer Une vie de prière Et une vie d'obéissance L'offrande de moi De tout mon être, mon esprit, mon âme Mon corps, ma volonté, mes sentiments Mes pensées tout entier à toi Mais également mon patrimoine Engagé sur l'autel De la croix L'autel de la rédemption Oh je t'en supplie Emmène-moi à ne pas rester là où je suis Mais à aller de gloire en gloire dans les hauteurs et les profondeurs de ta puissance et de ton intimité m'a retosé que t'es la tu m'en tu m'emmènes dans les profondeurs dans les profondeurs de ta révélation de ta rencontre tu m'emmènes tu Ne me laisse pas en surface, ne me laisse pas superficiel emmène moi dans les profondeurs de la révélation, de la puissance De la communion, de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance Jusqu'à être rempli de toute la plénitude de la divinité Oh, je t'en supplie, ne me laisse pas là où je suis Allons plus haut du monde Ô oh, Seigneur comme un aigle, comme des aigles, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi dans les profondeurs de ton intimité, les profondeurs du sacrifice, les profondeurs de la connaissance.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 d'associer la puissance par la prière et d'amplifier la puissance par une vie de sacrifice oh ne nous laisse pas nous tromper par des faux raisonnements emmène-nous mais nous plus De gloire en gloire. De gloire en gloire. À bas de, de, ah ben, de ta Ne laisse pas ma vie dans la faiblesse. Si tu étais faible, tu as deux clés. Prière, sacrifice. Il y a une puissance extraordinaire que tu sous-estimes. Il y a une guerre des, des hôtels dans le monde visible. décide de ne pas être une victime. Ta foi est indispensable, mais ta foi a besoin de sacrifice, d'obéissance, comme Père Abraham. Alors nous te rendons grâce. En appliquant ces principes, tu nous accordes la grâce de tuer le hasard, de ne plus subir, de te donner les rênes, afin d'enfanter les desseins divins que tu avais prévu de manifester en chacun d'entre nous dans notre époque et dans notre génération. Père, ces desseins s'accompliront parce qu'il y a un peuple qui a compris et qui a décidé d'engager l'obéissance totale à ta parole au nom de Jésus le Christ, nous te rendons grâce nos vies ont changé et nous ne retournerons pas en arrière dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié, avec action de grâce, Amen. Amen, Amen. Amen. connecté au son de ma voix le Seigneur t'a parlé d'une manière ou d'une autre par cette parole mais tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu soit tu ne le connais pas soit tu l'as connu et tu t'es éloigné de lui aujourd'hui prends saisis la main de Dieu il a dit hier, venez à moi vous qui êtes fatigué et chargé je vous donnerai du repos tu as besoin de lui tu décides ce matin si tu décides de revenir à lui alors incline la tête avec moi et fais cette prière simple fais cette prière de tout ton cœur." Ce qui compte, c'est ton cœur, et sa sincérité. Viens avec moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. En, en cas, ne, me ne me laisse pas là où je suis. Viens dans ma vie. vie. Ramène-moi à toi. Ramène -moi. Restaure-moi. -moi. Restaure Récupère-moi. -moi. Récupère Lave-moi par ton sang. Par et fais de et moi fais de la moi personne, de personne que tu as prévu que je sois. Que récris, mon récris, récris, mon récris, récris mon histoire. Accomplis ma destinée. Récris récris pour ta, seule Pour ta seule gloire Au nom de Jésus nom de Je de déclare, Jésus. je suis désormais, je suis désormais. Enfant, de enfant de Dieu Au nom de Jésus, nom de Jésus. Amen. Amen. Amen Si tu as fait cette prière Avec un cœur sincère Envoie le mot salut Au numéro qui s'affiche à l'écran Et si tu es en présentiel, ne regarde ni à gauche ni à droite Prends tes affaires Viens vite devant parce que nous voulons t'accueillir, te recommander à la grâce de Dieu et te faire recevoir par nos conseillers. Si tu es concerné, ne regarde ni à gauche ni à droite. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Si c'est toi, le ciel sera de la joie ce matin à cause de toi. Le Père sera de la joie à cause de toi. Alors si tu es connecté, nous prions, Père, au nom de Jésus. Nous te recommandons cet homme, cette femme, qui a dit oui de tout son cœur, et qui a décidé de revenir à la maison comme l'enfant prodigue. Nous prions que ta main qui est sur nous, soit sur cet homme, soit sur cette femme, maintenant, réécrit son histoire, et fait de lui, fais d'elle, Seigneur, un disciple affirmé de Jésus, qui accomplira sa destinée, au nom de Jésus, le Christ Père. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Quelqu'un dit Amen Oui, ils, a, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent Merci Seigneur, il y a de la joie dans le ciel Vous êtes des bienvenus Alors bien aimé Un jour moi aussi, nous tous on a fait cette prière une fois Avec un cœur sincère On a ouvert notre cœur On a dit à Jésus de venir Et notre vie a commencé à être transformée Ça sera également votre expérience Alors je vais juste vous demander une chose Nous avons des conseillers qui sont là pour vous accueillir On veut faire avec vous ce qu'on a fait avec nous on nous a pris par la main et puis on nous a tenus. Et on va vous emmener dans un programme de formation. On l'a soeur a parlé tout à l'heure dans le témoignage. Je vous assure, ce programme-là, comme vous savez, trois mois après, c'est fini. Votre vie, vous deviendrez un des plus gros sujets de dépréchage de l'enfer. Amen. Oui, Amen. Amen. Donc, je vous demande de bien vouloir suivre nos conseillers qui sont là. Et en tout cas, bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue, tapez-moi là, tapez-moi là, tapez-moi là, tapez là. Yo, mon frère, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. yo. Tapez-moi là, tapez-moi là, tapez-moi là. Est-ce que tu es en train de faire du bruit? Tu n'es pas en train d'acclamer, tu n'es pas en train d'acclamer. Faites retentir des clameurs en son honneur. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen, Amen. amen. Vous asseoir dans sa présence, vous asseoir dans sa présence. Le temps est très avancé, alors s'il vous plaît. Nous avons la très bonne habitude à un parc chrétien de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Si c'est votre première fois à un parc chrétien, nous vous invitons à vous tenir debout parce que nous voulons vous accueillir comme on aime le faire. Si c'est votre première fois ICC, s'il vous plaît, vous we vous accueillir et and Dieu pour votre vie. non, non. Alors ce matin, quand même.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 donc, veuillez vous asseoir dans sa présence. Non, on va rester debout du coup. Alors, donc, euh, nous voulons bénir Dieu pour vous à travers un chant de bienvenue. ICC rapidement. Are you ready? Come on, ICC, on y va! Hey. Oh. Je veux te voir acclamer, acclamer demain et bénir Dieu pour nos invités. Où ça? Il n'a pas bien entendu, redînés-le, bienvenue Bienvenue, bienvenue Au chat. Un, deux, trois, on y va deux Oh, ICC, deux. fais mieux, fais mieux, fais mieux deux En ne t'entend pas Béni-les uh -huh. Nous deux. te consacrons nos frères et sœurs venus Nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison bénis les, bénis, -les. Bénis, -les. bénis, bénis. bénis -les. Béni béni béni béni, béni béni, béni béni, abondamment, béni béni, béni. béni, béni devant, derrière, béni, béni, à gauche, à droite, comme on dit, c'est ça. Béni nous, pour élever, célébrer, c'est ça. Je prends des je ne t'entends pas, pas bien. Oh, bénissons le Président ici. bénis -nous. nous Amen, Seigneur. bénis nous Je n'aime pas ton acclamation. Seigneur, il faut que le chef de l'État ici sache ce que Dieu fait dans la francophonie. Il faut qu'il sache que Dieu est en train de lever une armée de tueurs de géants. Écrivain de l'histoire, d'un franchisseur de barrières, d'un de faiseur d'exploit de leur époque. On dit Amen comme le donnez. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Oh God, we thank you. We bless you. Maintenant, la tête et rendons grâce à Dieu pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence. Ouvre la bouche, dis des mots, dis-lui merci. S'il si t'a parlé, dis Merci. Nous te remercions Aucune offrande Seigneur ne peut égaler L'immensité du dépôt De ta présence et de ta parole relâchée par ton esprit Avec la simplicité de notre vocabulaire Nous voulons te dire merci Pour ce que tu es Pour ce que tu fais Pour ce que tu as commencé Pour là où tu nous as emmenés. Personne ne redescendra j'ai dit, personne ne redescendra Ton peuple ira de gloire en gloire De palier en palier Ton passé ne sera plus jamais ton, ton, ton, passé ne sera plus jamais ton futur Amen. Tu es rentré dans ta destinée, elle brillera Amen. Au milieu des ténèbres, ta lumière brillera En territoire hostile, ta lumière brillera Amen. Tu as été mis au large C'est ta dimension nous te rendons grâce, Père. Nous recommandons cette semaine entre ce tes mains. Merci pour le premier semestre. Nous te recommandons l'intégralité de ce deuxième semestre. Que ta main soit sur nous. Garde-nous tout entier à toi, attaché à toi, embrasé pour toi, passionné de toi, consacré à toi, circoncis pour toi. Continue ton œuvre et emmène-la de gloire en gloire, au cœur de ta volonté. Merci, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père, et que la communion du Saint-Esprit demeure notre partage et notre expérience, maintenant et jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre, à celui qui a commencé cette belle œuvre et qui la rendra parfaite, soit la louange, l'honneur et la gloire, dès maintenant et dans toutes les générations. Au nom de Jésus le Christ Amen amen amen amen amen Amen amen amen Amen amen Amen, amen. Bien, nous vous une une semaine semaine Sa sa présence. que Dieu vous bénisse. Bon Dieu bénit vous, May God richly bless you. Dieu te amen Amen amen Excellence ce matin dans sa présence. Ah oui s'il vous plaît, ceux qui sont là pour la première fois, les nouveaux qui êtes là pour la première fois, nous avons une collation qui vous est réservée. Alors veuillez laisser passer les nouveaux s'il vous plaît, euh, laissez les passer avec leur drapeau. Vous êtes attendu devant sur ma gauche donc à votre droite par notre équipe de conseillers. Excellente semaine dans sa présence. Saluons-nous les uns et les autres. Dans le respect des gestes barrières, j'allais dire, mais bon. Excellente semaine à